Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end du 1er mai Alors évidemment on n'a pas de chance, le 1er mai ça tombe un dimanche, bon manque de chance Espérons que voilà l'année prochaine, évidemment avec le lundi, on aura un long week-end Donc on pourra peut-être davantage se reposer Bon, alors je reviens vers vous pour plusieurs tirages Alors le premier j'avais promis, euh, alors pardon je ne sais plus à qui J'avais promis à une personne de regarder un peu le silence de Marine, si on peut dire hein c'est-à-dire, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi par rapport aux résultats des élections Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé des éclaircissements, éventuellement euh, un recomptage euh, bon, comme Donald, quoi Enfin bref, euh, c'était un peu bizarre, effectivement, qu'elle qu ait été aussi passive, même d'ailleurs par rapport à son débat. Enfin moi, j'avais regardé un petit peu mais je j'avais une curieuse sensation quand même parce que je crois que vous et moi qui ne sommes pas du tout dans la politique on aurait eu quand même des je pense des arguments euh, à balancer un petit peu dans la figure de qui vous savez pour lui reprocher les cinq années de, de gestion catastrophique enfin il y avait suffisamment à dire hein, même si on n'est pas spécialiste mais là rien euh, silence elle euh, n'a pas répondu aux attaques et ensuite eh bien après le résultat encore une fois il n'y a pas eu de, de réaction. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous ai fait le, le tirage à part. J'avais besoin de me concentrer. Voilà, c'est vrai, quand on parle, c'est vrai que c'est plus difficile. Et donc, voilà ce que j'ai sorti. Donc, je vais vous le dire. Hein. Alors, la reine d'épée, vous voyez ici, c'est elle. Donc, normalement, c'est une femme qui a des bonnes intentions, qui est animée par les grandes causes. Enfin, on la voit bien dans cette carte-là, Marine. Hein. Une femme qui a une certaine autorité. Enfin, On voit bien vraiment une femme politique euh, prête à se battre, prête à défendre ses idéaux et ses convictions. Bon, Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avant Ici, vous voyez que c'est une mauvaise nouvelle. Le Valet d'Épée apporte des mauvaises nouvelles. Ici, on a un chariot. Alors, j'ai regardé quand même par rapport à mon livre... Le chariot, il n'y a pas de, de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des roues, mais il ne bouge pas. Donc, c'est vrai que normalement, ça, ça apporterait une victoire, mais après, une certaine discipline ou alors beaucoup d'efforts. Donc là, on voit que la femme, vous voyez, sur la carte, elle a l'air d'attendre. Donc, il faut se bouger, en gros. Il hein faudrait qu'elle se bouge un petit peu pour que le triomphe arrive. Donc là, on dirait victoire en suspens, si vous voulez, ou victoire, euh, mais qui ne, finalement ne déboutit pas... Na, euh, Victor, pardon, qui n'aboutit pas sur quelque chose de concret. Une victoire arrêtée, si vous voulez. Hein Je sais de bien vous expliquer. Donc, mauvaise nouvelle, victoire empêchée ou arrêtée, il manque quelque chose. En face, ici, on a une proposition. Et alors, de qui Là, j'ai recouvert. D'un homme matérialiste. Le roi de Denier, c'est les sous. Donc, éventuellement, un financier, en tout cas, un roi qui est riche, un homme riche. Et... Regardez ce que j'ai tiré après le diable. Bon, donc proposition d'un homme riche, euh, marqué par le diable, donc un homme qui veut absolument avoir le pouvoir de la domination. Je vous assure que j'ai vraiment sorti les cartes comme ça, il n'y a pas de manipulation de quoi que ce soit. Donc, il y a eu, on va dire, proposition. Parce que pour moi, Marine savait qu'elle n'allait pas gagner. Mauvaise nouvelle, je, je pense qu'elle le savait avant le résultat, on va dire des élections, le résultat officiel, hein. et elle savait que voilà qu'elle n'allait pas gagner ou qu'elle n'avait pas gagné. Là, je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle a eu l'information. Et ici, vous voyez qu'en fait, on lui demande de se mettre en repos, donc de ne rien dire, de s'effacer un peu de la scène politique. Mais après, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a après On a la récompense. Alors, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne s'agit pas ici de diffamation. Mais au vu des cartes, hein, et vraiment uniquement au vu des cartes, moi, je dirais qu'elle a une proposition de celui-ci. Je ne le présente plus, même si on ne connaît pas le tarot. Le diable, c'est une carte, encore une fois, en relation avec la servitude, la soumission, l'esclavage, l'envie de dominer tout le monde. Bon, c'est le diable, quoi. Donc, un homme, le diable, en relation avec l'argent qui lui fait une proposition qui aboutit à un repos, voyez Là, il faut se mettre en convalescence, en fait, c'est la, la carte que l'on fait quand on a vraiment besoin de, de faire un séjour à la campagne, bref, de, de sortir justement de cette fameuse campagne présidentielle, de se mettre en repos, mais par la suite, elle aura, pour moi, une récompense. Donc, je pense que, d'une façon ou d'une autre, elle savait qu'elle n'allait pas gagner, donc, soit on l'a prévenue avant, soit on lui a dit que de toute façon, c'était grillé pour une raison ou pour une autre. On ne va pas rentrer dans le, la discussion si j'étais fraude. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. Bon. Et du coup, eh bien, euh, pour éviter justement euh, qu'elle reparte à l'attaque, on lui a fait une proposition et elle aura une récompense derrière. Donc, pour moi, elle a un autre but et qui lui apportera ce qu'elle désire. Vous voyez qu'ici, que cette femme-là, Hein, c'est le 9 de denier, donc il y a encore les questions d'argent, de matériel, hein, de position atteinte, si vous voulez, ici, richement vêtue, avec une espèce d'oiseau, là, qu'elle tient euh, sur le, le bras. Donc, c'est vraiment la satisfaction. On a réussi quelque chose, et après, des efforts, voilà. Donc, soit on lui a fait un deal, comme on dit, donc une proposition. Alors, financière, je ne saurais dire, peut-être je ne peux pas m'avancer à ce point-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui l'attend. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je pense avoir répondu à la question. Alors, le mois de mai, ce n'est pas évident de, de sortir les, les événements précis sur une date précise. Généralement, je n'y arrive pas. <rire> Alors, on va dire pas toujours. Hein. Allez, on va dire ça comme ça. Parfois, oui. Parfois, non. Bon. Donc, je ne peux pas vous vous promettre, alors ce que je vais faire pour quand même essayer de, de cibler davantage ce fameux mois de mai, dans lequel il y a quand même pratiquement deux éclipses, parce qu'il y en a une qui a eu lieu hier, donc 30 avril, donc on peut considérer que c'est pratiquement le mois de mai, hein, et une qui aura lieu le 16 mai, donc un mois très important, donc pour essayer de cibler, je vais justement essayer de cibler par domaine, hein, parce que sinon ça va être trop difficile. Donc on va voir. Sachant quand même que euh, ce mois de mai est semble ressortir assez difficile. Bon, on va demander donc au, au niveau social. Alors, je vais faire des petites, des petites, euh, des petites euh, cases. Attendez de ce qu'on je met la, la, la vidéo sur pause. Voilà, j'ai été marqué pour moi euh, ce que je voulais faire hein, de façon à, à ne pas mélanger les Donc à gauche je vais mettre le social, mais on va déjà regarder la, la coupe. Ensuite je mettrai la, la politique, l'économie et l'international. Bon alors. On a des présents et l'élévation. Bon. Donc, on a des histoires de distribution. Alors, peut-être que ça peut être la, la constitution de nouveaux de nouveau gouvernements. Ah, je vais y arriver. Et que certaines personnes vont recevoir, justement, euh, les positions. Enfin, certaines positions. Enfin, En tout cas, c'est ce qui me vient en tête. Alors, on va regarder au niveau social. Donc, on va mettre deux cartes pour voir le climat qui a l'air quand même d'être assez euh, troublé, parce que les gens ne sont pas là très satisfaits. Mais bon, euh, s'il y a vraiment 58%, je veux dire, euh, hein, ils n'ont rien à dire. Alors, économique, les autres, évidemment, ils ont le droit de râler. Et on va dire le côté international, qui change chaque jour. Bon, alors, donc le social, on a la famille et la destinée. Ok. La famille et des desti la destinée. Donc à mon avis, au niveau social, il devrait y avoir des choses importantes concernant les familles. On ira regarder après. Au niveau politique, voilà, exactement. Union, pensée amitié, donc on va récompenser les pardon, récompenser les petits copains en leur donnant une place au gouvernement. Ça va être ça, hein Bon, pas trop compliqué, là. Alors ensuite, on a au niveau de l'économie. Ah, le, tout de suite, là, ça change. Hein Donc, despotisme. Mais bah, celui-là, on le présente plus. Hein Donc, euh, pareil. Euh, mesure économiques, euh, des restrictions. Impossibilité d'agir comme on le veut. Et ici, au niveau international. Oh là là. Je vous assure, vous avez vu comme moi, les cartes sont sorties. Donc, réussite par rapport à quelque chose qui est soudain ou violent. Bon. J'aime bien le pays quand il, quand il est vraiment... Enfin, quand je suis, on va dire, bien connecté parce que le jeu, c'est le jeu, euh, il donne vraiment des informations extraordinaires. Alors, on va repartir... Euh... Alors, il ne faut pas que de trop non plus, mais on va repartir sur le social... Bon, au milieu, bof, hein, je ne vais pas trop changer, parce que c'est encore une fois, c'est la constitution du gouvernement, moi, ici. Au niveau économique, ici, on va voir ici, également, la réussite de quelque chose de violent. Alors, bon, c'est bien les familles, les pénates, c'est bien les foyers français, où il va y avoir des, des décisions importantes au niveau du social. Voilà, donc plutôt, euh, encore une fois... Euh, le domaine des familles, du loyer, enfin, de, de, du loyer, de, de l'habitation, pardon. Je, alors, je sais pas exactement quoi, mais ça va bouger de ce point de vue-là. Des changements, des lois, euh, peut-être des aides, hein, qui sait En tout cas, il y a quelque chose. Ici, alors lui, il va continuer sur sa lancée vers son but. Mais encore une fois, euh, au niveau économique, euh, les gens seront vraiment points et, et pieds liés par rapport aux mesures économiques. Donc l'élévation, elle est sur lui, en fait. Hein. Elle n'est pas sur l'économie. Hein, lui, il continue. Il bon. progression si vous voulez, dans, dans ça, dans les restrictions. Ici, trahison. Donc on a vraiment quelque chose de, de violent. Et c'est bien l'international que je vous ai mis ici. Hein. Je rappelle. Hein. Social, politique, économique, international. Bon. Bon, bah écoutez, il, faut, il va falloir s'attendre à, effectivement, des choses assez violentes. Hein. Cette carte-là, c'est une carte de destruction. C'est la carte de Mars. Et quelque chose, donc, qui réussit avec une histoire de trahison. Bon, pour l'instant, on peut pas donner trop de détails. Mais enfin, ça vous donne un peu quand même la tendance. Bon, alors, faut que je me dépêche... Euh de vous regarder un peu le, les événements. On va regarder ensuite avec le Dixit si on peut avoir euh, quelques informations. Donc, on va faire pareil. On va faire un tas avec le social, un, le politique, un, l'économique et un, l'international. Et on va voir ce qui sort. Alors. Donc, euh, bah, je sais pas. Je vais prendre, je sais pas quel tas. J'en ai plusieurs, comme vous le voyez. Oui, j'aime bien le Dixit parce que ça me permet d'avoir plein, plein, plein de situations possibles. Voilà. Et c'est un bon support pour l'intuition. Bon. Donc, sur le mois de mai, tiens, on va prendre celui-ci. La tendance. Alors, la tendance, on a quelqu'un à... Ah, attendez, c'est dans ce sens-là. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu difficile à voir. Il y a quelqu'un qui allume un feu. Mais un feu contrôlé, j'ai envie de dire. Et là, il y a des disputes. Pardon. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc là, il y a des disputes entre au moins deux personnes et quelqu'un qui allume un feu. Mais encore une fois, le feu, il est sous l'eau. Donc, je dirais que c'est un feu contrôlé, qui va générer des disputes. Bon, OK. Bien, alors, on va prendre le social. Je vais continuer avec ce, ce tas-là. Donc, le, sur, le social, savoir si ça va bouger. Donc, au niveau politique, hein, avec le Béline, on avait vu qu'il y avait euh, un nouveau gouvernement qui allait être fait, certainement mis en place. Euh, au niveau économique, c'est la cata hein, en France... Certainement. Et au niveau international, avec les répercussions évidemment sur la France. Voilà. Alors, au niveau social, qu'est-ce qu'on a On a on a un coup de balai <rire> ou du nettoyage à faire par rapport à des hommes politiques. D'accord. Ça fait penser à des manifestations, hein, envie de dégager les hommes politiques, de, de donner un coup de balai par rapport à des hommes politiques avec leurs ballon, là... Euh, donc, des hommes qui font n'importe quoi, quoi. C'est des, des gens qui ont l'air très sérieux. Et vous voyez qu'ils se baladent avec des ballons, donc c'est du vent, en fait. Hein. Donc, la notion de donner un coup de balai, de vouloir donner un coup de balai, encore une fois, à des hommes politiques. Encore une fois, ça peut être les manifestations, ici. Au niveau politique, on a euh, on a un ange, d'accord Donc, quelqu'un assez isolé, assez isolé, pardon, des histoires de machines. Bon, je sais pas pour l'instant... Me dit rien au niveau économique, c'est la cata. Voilà, et il va y avoir des disputes ou en tout cas des discussions à ce sujet entre au moins deux personnes. Hein, c'est la cata parce que vous voyez qu'il n'y a rien qui marche, tout est cassé, tout est abîmé. Bon, et alors au niveau international, on a des rencontres. Une rencontre à ah, on a des questions d'emprisonnement là ou de militaires encore. Ok, faut voilà qu'on aille explorer ça. Alors, on va regarder au niveau social si c'est bien effectivement les manifestations. Ça peut être ça. Hein. Parce que l'envie de donner un coup de balai elle est aux politiques. Au niveau politique, justement, on a des choses, des machines. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pleure. Donc, euh, des choses qui se mettent en route ici. Là, au niveau euh, économique. Et là, au niveau international. Voilà. Alors, on est l'étoile de l'araignée. Bon, d'accord. Donc, il y a un piège. Moi, je, je pense que c'est les manifestations, là. Parce que les, les gens ont le sentiment d'avoir été prêts au piège. Et ils ont vraiment envie de donner un coup de balai. Sinon, je ne vois pas ce que ça peut être. Là, on a une alliance... Donc là, j'ai dit que c'était la politique. Alors là, il peut y avoir une femme au gouvernement, par exemple. Hein, des choses qui se mettent en place. Il y en a un qui se sent tout seul, là. Alors, ce n'est pas un ange. Hein. On est d'accord. Donc là, on va, les on va les recouvrir parce que lui, je ne sors pas du tout au niveau de l'ange. Euh, C'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce que là, je suis sur la politique. Ah, il y a des histoires d'argent. Bon, alors, il y a des histoires d'argent... Je pense qu'il faut le prendre pas au niveau de l'ange, mais au niveau du sommet. Hein, on est au sommet de quelque chose. Pour moi, il y a la proposition, alors financière certainement, et encore, on a encore un homme et une femme, pour une femme, ici, de faire partie du gouvernement, je, je pense. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Je ne sais pas si ça peut être sinon... L'histoire de machine, là, qu'est-ce que c'est que ça Alors... Hum. Ouais, non, il y a bien une annonce qui va être faite. Hein. Ok. Rapidement. Alors, attendez, j'essaie de voir ce que c'est. Pourquoi j'ai les machines en dessous et c'est secret Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la machine, mais bon, j'ai un truc de machine par rapport à une proposition qui est faite euh, à une femme. Voilà. Quelque chose qui est encore assez euh, secret, donc on ne sait pas de quelle femme il s'agit. Mais il y en a une qui devra arriver au gouvernement. Bon, alors ici, j'avais dit économie. Alors là, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui ne font pas euh, l'adhésion ou l'unanimité. Et ça a l'air d'être un peu, vous euh, voyez, euh, des choses compliquées euh, qui ne fonctionnent pas, quoi des chiffres ça va dans tous les sens c'est pas concret quoi il n'y a rien de concret au niveau de l'économie hein. franchement c'est chaotique j'ai envie de dire voilà on enterre quelque chose donc il y a des trucs qui vont vraiment pas marcher au niveau économique puis en plus on voit bien regarder la, la personne elle est décharnée l'animal bon bah bof mais la personne on voit qu'elle elle souffre hein. elle est en train d'enterrer des choses Regardez ce que c'est. Ouais, par contre, pour les riches, euh, ça va, j'ai envie de dire. Donc, je dirais qu'au niveau économique, il y a des mesures qui ne vont pas faire l'unanimité et qu'on va privilégier certainement euh, certains domaines. On va dire ça comme ça. Peut-être le domaine du luxe. Hein. Par contre, les gens, là, euh, les, on va dire, les, les gens euh, on va dans, dans le, le côté économique... Les, les petites sociétés, j'ai envie de dire, en fait. Hein. Bof, ils vont pas s'en sortir, hein. non. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a On a des nouvelles. Hein. On a bien une nouvelle qui arrive. On va essayer de voir ce que c'est par là. Attendez, il faut que je me reconcentre. Il y a quelque chose. Hein, et c'est bien l'armée ou les militaires. Euh, alors, c'est codé, c'est codé. Ça peut être le QR code, mais je crois pas que ce soit ça. Là, c'est juste codé. OK. Ouais, donc, c'est secret. Hein. À chaque fois, j vous voyez, j'ai encore la, la carte. Là, c'est codé, donc euh, c'est n'est euh, pas lisible. Et là, c'est pareil. C'est quelque chose qui est invisible. Ouais. Donc là, je ne sais pas si j'aurai l'information. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait au niveau international. Avec des histoires d'emprisonnement. On va quand même essayer de voir... Ouais, donc c'est bien ça, il hein. y, y a bien quelque chose par rapport au conflit, hein. c'est sûr. Hein. Bon, donc ça va bouger de ce point de vue-là, mais encore une fois, c'est caché, c'est codé. Donc j'aurais peut-être pas l'info, hein. non. Alors, et ça va donner une situation très instable. En plus, regardez, c'est la pleine lune. Or, on a une éclipse de lune le 16 mai, une éclipse que je sens pas du tout d'ailleurs. Donc, euh, on va dire quelque chose qui va arriver au niveau international, qui est codé, donc qui est caché, qui est secret... Euh, qui est en relation aussi avec une espèce de rencontre ou d'accord. Alors c'est pas forcément une femme. Hein. Là, ça montre plus que il y, y a des notions d'accord, cachées, secrets. Et c'est bien en relation avec le, le conflit. Et ça va nous entraîner dans une situation très instable. Bon, tout ça, c'est programmé, c'est voulu, c'est voilà. Alors là, il y a autre chose. C'est quoi ça il y a la fiole. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là Ça, c'est le côté international. Hein. Alors, il y a le conflit qui va intervenir, mais à mon avis, il y a autre chose. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, on va nous reparler des fioles. Ah oui, donc ça, c'est un autre événement, si vous voulez, pour l'international. J'ai sorti deux événements. Un qui va toucher le conflit et un qui va être en relation, à mon avis, avec les labos, là. Hein, que vous voyez, vous avez le côté scientifique, la fiole, et alors le boulet... Et puis, le cinéma. On va encore nous faire du cinéma à ce niveau-là. Je vous ferai un tirage à ce sujet-là, d'ailleurs. Hein Pic obligatoire ou pas Bon, donc, on va en entendre reparler. Voilà. Donc, voilà pour, euh, pour le mois de mai. Donc, à mon avis, la contestation, parce que les gens, ils, ils, ils considèrent qu'ils sont dans un piège. Or, ils voudraient donner un coup de balai aux politiciens. Là, certainement, une proposition par rapport à une femme, euh, puisque là, je suis sur le côté politique... Alors, il y aura une annonce, voilà, pour rejoindre les, peut-être les élites, hein, quelque chose comme ça, pour rejoindre le sommet, si vous voulez. En fait, je crois que l'ange, ça veut dire qu'on est intouchable, hein, ça me fait penser à ça. Donc, pour rejoindre le gouvernement, tout simplement, il va y avoir une femme. Là, au niveau économique, c'est très mauvais, puisqu'on privilégie plutôt euh, une catégories catégorie de, de, de, de, de, de, de, de commerce, j'ai envie de dire, peut-être le luxe. Par contre, les petits commerces, tout ça, ça va être des mesures en dépit du bon sens, hein. très compliquées qui vont aboutir à rien. Et il y a des gens qui, à mon avis, euh, bof, ils vont pas s'en sortir. Hein. Vous voyez, ça c'est tout est cassé. Moi, j'ai un peu peur qu'on ait des dépôts de bilan, ce genre de choses. Et là, un événement international qui va donner euh, encore caché, qui va donner une situation très instable. Et on va re re on va entendre parler de la fiole. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah écoutez, je vais vous faire euh, un autre tirage sur la pic-pic, comme on dit. Et on va voir ce qui va sortir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embête pas avec les questions d'abonnement, je ne l'ai jamais demandé. Vous faites, vous faites pas. Vous êtes libre. Voilà. Moi, euh, bon, euh, bof, je ne pas très marketing, en fait. Mais, mais en tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce. Ça me fera toujours plaisir. Mais euh, franchement, chacun est libre de ses choix. Je vous fais la bise et à bientôt. Au revoir.